Bonjour, une vidéo rapide sur le suivi de facturation des recharges. Donc dans votre compte Tesla, vous allez dans le menu recharges. En haut, vous avez la possibilité de modifier vos moyens de paiement et votre adresse de facturation. Et donc, vous avez la liste de toutes vos recharges. La première est a priori gratuite. donc Elle ne consomme pas votre crédit si vous avez été parrainé, votre crédit de kilomètre gratuit et donc euh, les suivantes sont soit facturées si vous n'avez pas été parrainé soit euh, débitées de votre crédit de supercharge et donc quand vous arrivez à la fin de votre crédit vous avez en fait une, une, les lignes qui apparaissent vous avez les crédits restants utilisés puis ensuite la partie facturation ce qu'on peut voir c'est que le prix diffère entre les différents superchargeurs il faut compter environ une vingtaine d'euros pour une recharge de, de 50 kWh, donc c'est-à-dire à peu près de 20% à 80% de batterie. Vous avez la possibilité d'éditer une facture qui va être par supercharge. Dans cette facture, vous avez la TVA séparée, ce qui fait que vous pouvez faire votre déclaration de TVA si vous êtes en, en entreprise. Et donc, vous avez les détails avec le prix hors-taxe de la supercharge hein, et puis euh, l'application ensuite de la TVA. Voilà